A. <sweak> Bonjour, je m'appelle Maria Grazia Pasca et je collabore avec New Factor pour développer le marché à l'étranger pour la distribution automatique. Nous nous occupons de tout ce qui est fruits secs. En fait, New Factor est spécialiste des fruits secs depuis les années 60 en Italie et on a développé vraiment beaucoup la distribution automatique en Italie il y a déjà quelques années, une dizaine d'années. Et avec des produits monodoses euh, sur le 30 grammes, 25 g, euh, donc mélange des fruits secs et euh, fruits secs comme les amandes ou les noix. Et a été vraiment une réponse à l'exigence d'un euh, snacking euh, santé et bien-être dans la distribution automatique en Italie et donc on pense aussi en France de pouvoir trouver de l'espace pour ce genre d'exigences Et là effectivement on est sur le salon Venim Paris pour se retrouver avec le monde de la distribution automatique en France et on espère bien sûr de développer le marché comme en Italie et donc merci pour l'attention pendant ces cette petite intervention et je remercie aussi TV pour la, la possibilité, l'opportunité et si vous souhaitez nous contacter, je vous invite déjà à nous contacter à l'adresse info.newfactor.it. Merci.